Palmarès des femmes, on a toujours des mouchoirs sur nous Ah que tu vas te faire bannir pour sexiste Ta gueule, je suis pas sexiste C'est vrai, t'es bien content quand t'as le nez bouché Comme un gros connard de pouvoir trouver une femme Avec leur sac bric à brac là où dedans T'as des clés, des mouchoirs Du maquillage, des godes, bref Ça fait plaisir de pouvoir trouver ça Bon vous allez bien ou quoi Bon aujourd'hui je suis un cadre Dynamique, on va se rendre Sur, attends il est quelle heure Il est 11h20 11h20 oui je fais cette vidéo C'est quand même assez incroyable Tu vois je suis pas ton streamer là qui a envie morte, tu vois, qui fait des vidéos à 3h du matin, qui est complètement perdu. Bon, bref, là, je suis en train de mal parler de PFUT, donc on va arrêter. Ah ouais, donc maintenant, 2020, c'est comme ça. On n'a pas encore dit bonne année à tout le monde. On est encore en train de faire la bise aux gens et on se fait tirer dessus quand... Okay. Aujourd'hui, je vais en Pologne et je vais à Cracovie. C'est pour ça que je fais cette vidéo le matin. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre un peu euh, le bordel. En fait, si tu veux, c'est trop drôle parce que mon père, il est trop mignon. Il est encore plein de clichés, tu vois. Je lui ai dit, papa, je vais passer quelques jours en Pologne. Il m'a dit, ouais, fais attention, hein, là-bas, ils sont racistes. Alors peut-être que c'est vrai, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les Polonais sont plutôt sympathiques et accueillants. Et bon, pour leur rendre hommage, du coup, et rendre hommage à mon daron et ses clichés, j'ai fait cette classe. En fait, ils ont remis Shipman 24-7, tu vois. Et je me suis dit, tiens, Shipman 24-7, c'est petit. Il y a beaucoup de monde et ils foutent la merde Bah en fait on dirait les piscines l'été hein. <rire> Vraiment la piscine du bord là du Rhône à Lyon euh, Petit du monde Et ça fout la merde C'est exactement la description Donc moi j'ai fit j'ai fait une classe exactement ça pour aller foutre la merde avec un pompe à RPG et tout le reste. Détestez-moi si vous voulez, franchement, je n'en ai rien à foutre. Laissez-moi tranquille, je veux jouer, je veux me marrer. C'est pour compenser ma faiblesse IRL. Moi, IRL, c'est simple, je suis un mec, j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, je regarde mes pieds, frère. Je parle mal derrière mon écran, je baisse les yeux en vrai. Voilà, c'est bon, vous êtes contents Bon, aujourd'hui on va aller foutre la demeure du coup, c'est parti. Il y a beaucoup de Français dans ce lobby là. Quels sont les Français saints d'esprit qui jouent à Call of Duty à 11h20 du matin, comme ça, se bah l'illère Genre, tu te réveilles, tu joues à code. T'es malade Bon j'avoue c'est marrant, mais t'es malade. Oh là là là là, toi et ton RPG. Oh, moi et mon RPG. Attends. Non c'est trop marrant de les faire passer pour des enfoirés qui jouent au RPG. Alors que moi, bah j'ai exactement pareil. Ouais. Bon du coup comme je disais, j'ai besoin des conseils avisés de mes polaxures là. Je vais à Cracovie et euh, n'hésitez pas à m'envoyer... Merde un message sur Insta ou sur euh, Twitter ou dans les commentaires YouTube sur les choses à faire là-bas, tu vois, j'ai bien envie euh, Tout simplement d'avoir vos conseils parce que je sais que vous êtes de bons conseils En général, quand vous m'avez conseillé des trucs à voir quand je voyageais, ça a toujours été euh, plutôt bien hein. C'est aussi l'avantage d'avoir euh, une communauté, des gens qui te suivent Mais là, moi, c'est trop... bon, gros j'ai trop envie de partir en couille Merde, j'ai trop envie de partir en couille Dans mes réseaux de euh, résolution 2020, il y a totalement partir en couille Faites plus le temps passe et plus j'ai envie d'aller partir à l'étranger, vivre quelques mois. Quelques mois seulement. Parce qu'il se trouve que 2020, c'est une année funeste pour moi, frère. C'est l'année où je rentre dans mes fatidiques 25 ans. Et 25 ans, c'est trop. Frère, vous m'avez connu sur YouTube, j'avais quoi 20, 21, 22 ans J'étais tout frais. Le problème, c'est qu'en en fait, 25 ans, c'est comme l'âge pivot. Tu vois, Macron, il veut mettre l'âge pivot de la retraite. Moi, je te dis, l'âge pivot de la vie, c'est 25 ans. 25 ans, tu passes de jeune et frais à vieux et moche. Pardon. Ça ça je vais m'attirer les problèmes des gens de ma communauté qui ont plus de 25 ans, ça va, je rigole. C'est dans la tête l'âge Vous pouvez toujours être jeune et frais à plus de 25 ans, ça va. Je me marre avec vous. Oh attends, un petit drone, c'est parti. Non, c'est juste que je me dis en fait, si j'ai envie de faire des projets et tenter des choses, c'est le moment. Et là, en ce moment, j'ai vraiment envie.. De... Oh là là là je suis dégueulasse. J'ai vraiment envie de tenter un truc, j'ai envie d'aller vivre quelques mois à l'étranger. Sincèrement, j'ai envie d'aller vivre quelques mois à l'étranger. Quelques mois ou une année, tu vois, tout comme ça. Oh là là là là, le double. Oh le triple, let's go, on met le derroi! Oh le quadra! Ils sont où? Ils sont où? La drone! Je suis yum! Oh le, oh le quintin! Oh le sixta! Ça veut rien dire, <rire> on est sur une belle série. On est sur une belle série, les amis. Non, j'ai envie de vivre à étranger, quelques mois, une année, tu vois. Parce que je me dis tout simplement que si j'ai envie de faire ce genre de projet dans ma vie, c'est à cet âge-là, tu vois ce que je veux dire C'est maintenant que je. Bon, déjà la c'est ça va être la merde. C'est maintenant que je dois le faire. Et à tout moment, dans quelques mois, ou peut-être même à la fin d'année, je fais mes vidéos en direct de Busan en Corée, frère. Hein, Qu'on soit bien d'accord. Je sais pas si ici, il y en a qui sont partis vivre à l'étranger pour le fun, tu vois. Je veux dire, sans raison professionnelle ou... ou étude ou autre. Mais là, en ce moment, je vous ai dit, j'ai. C'est en train de travailler sévère. Donc euh, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire peut-être dans l'année. Mais un des seuls trucs qui me retient pour l'instant, c'est mes émissions. Parce que j'aime faire mes émissions. Et euh, j'apprécie ça, tu vois. Zach en roue libre. J'ai une autre émission qui s'appelle Claquette chaussette sur le stream qui est archi cool. ou euh... Oh le petit homme Où je parle de street art, de trucs comme ça, tu vois. C'est une autre phase de Zach. De des choses que vous connaissez pas. C'est toute il y a beaucoup de choses que vous connaissez pas sur les gens. Il hein. y a des gens, gros, tu penses les connaître. Puis après, tu découvres, c'est des fétichistes des pieds, frère. Oula, oula, oula. oula, oula, oula. Ça fait un petit peu bizarre Bon j'avoue j'ai lancé un missile là. Putain mais je suis en train de les enculer C'est trop marrant que... <rire> On fout le dawa gros c'est trop marrant D'ailleurs Roulib là oh, J'ai un peu travaillé Et euh, et j'ai ma grille des invités Normalement jusqu'à janvier Enfin jusqu'à avril prochain pardon enfin, Jusqu'à janvier là vous, vous m'auriez insulté Tu joues à quoi connard comment ça jusqu'à janvier Genre c'est impressionnant Attends. Oh la la la la je suis dégueulasse je suis dégrâce et je me marre bien. Oh là là encore un kill, attention. Oh là là là, je sais pas où il spawn, je sais pas où il spawn sincèrement. Oh là là. Oh là là, dommage, non l'assistance. Attends Donc ouais, euh, d'ici avril prochain, je vais avoir des, des invités de qualité, normalement. Normalement, d'ici avril prochain, euh, j'attends la confirmation, hein, mais il euh, y a certains, c'est sous confirmation. Mais je vais recevoir The Kyrie, qui va revenir. Je vais recevoir Airwax, je vais recevoir Mehdi Maizy, Seb Abdelhamid, euh, Bob Lennon. Hier, j'ai eu Shones. Euh, je vais avoir qui d'autre Je vais avoir Luty, Valouz, bref. Y pas, hein, il y a des bonhommes, n'hésitez pas, s'il y a des bonhommes, ça vous plairait de voir, j'écoute... J'écoute vos suggestions. Je vais peut-être avoir un double adorable là, attention. Faut pas mourir. Faut pas mourir. Oh Non Faut pas mourir, mais pourtant je crève, frère Oh là là, là là là là là Oh là là là là là là, on se barre, on se barre. NON NON Respawn frère, respectez-moi! Attention, faut être à l'affût direct, c'est horrible! <rire> c'est horrible. Parce que j'étais sur une série de morts là, retour en force, retour en force, ça veut surtout dire retour en nul! Oh là là là là, attention encore un kill, c'est superbe de la part de Zach. Oh là là, encore un kill au pauvre. Je suis horrible. Oh là là, fin de la partie, mon dieu. <rire> Nous sommes le top fragger de la game, monsieur3614, attention Bon, j'avoue, c'était qu'une élimination confirmée, mais c'était bien marrant, c'était bien marrant. En plus, avec le double XP, ouh lourd Bon, voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo, les amis, je suis un petit peu dans le rush parce que je dois partir ensuite euh, à mon voyage, j'espère que ça vous a plu. Demain Donc, vendredi soir, j'ai le premier épisode du 2v2 avec Zidar qui va sortir, donc ce sera un condensé de... Euh, parce que j'ai lu vos commentaires, ce sera un condensé de notre première session où on a fait euh, plusieurs records, etc. Bref, c'était assez cool, donc euh, je compte sur vous pour cliquer et regarder et vous amuser. De même, ce dimanche, le premier épisode de la série Football Manager Multi, Zach Nani à la radio. J'espère que vous avez passé un bon moment en mon à ma compagnie. Pardon, je vous souhaite une belle fin de semaine parce qu'on va se retrouver comme ça un petit peu en live commentary mais que la semaine pro. Et je vous dis à la prochaine les frères. Bisous